Beaucoup aux expériences sur le pen data, pratiquées par plusieurs villes, je crois que la ville de Nantes est une ville qui a beaucoup fait pionnière en la matière, d'autres maintenant sont en train de s'y mettre. C'est tout d'abord l'accès partagé à l'information concernant l'action municipale, le fonctionnement d'une ville. La guerre, seuls les initiés pouvaient y avoir accès. Aujourd'hui, c'est l'idée qu'elle puisse être accessible à tous. Alors ensuite, euh, la deuxième chose, c'est que cela permet euh, de démultiplier les modalités de mise en relation, de participation. Quand on fait une analyse purement quantitative, que l'on additionne euh, le nombre de toutes celles et tous ceux qui participent à des conseils de quartier, à des instances de toute autre nature de, de concertation, de consultation, on constate que, finalement, le nombre de participants par rapport au nombre d'habitants est, somme toute, assez limité. Internet permet d'élargir considérablement le spectre de celles et ceux qui peuvent être partie prenante. Et en ce sens, c'est un élargissement substantiel. La troisième chose, c'est que ça permet une continuité dans tout ce qui relève de l'action politique. Quand, par exemple, un conseil municipal est retransmis par Internet, ça veut dire que des habitants qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais songé un seul instant se rendre dans l'enceinte d'un conseil municipal pour y participer, eh bien, par ce biais-là, peuvent tout d'un coup être en capacité en mesure euh, tout d'abord de s'informer de façon un, petit peu plus, un peu moins convenue euh, que finalement la presse municipale qui est gérée par des majorités municipales dans laquelle l'opposition n'a droit qu'à quelques lignes pour pouvoir s'exprimer donc ça lui permet de pouvoir euh, porter un jugement le sien en direct et pas par tous ces intermédiaires que constitue la presse municipale qui est une presse orientée donc tout ceci, ça, ça, ça représente quand même un enrichissement très, très puissant. Puis la quatrième chose aussi, dans les services que propose une ville, euh, ça permet d'accélérer les procédures, de les simplifier, euh, ça permet une plus grande proactivité, réactivité. Euh, donc quelque part, la, la qualité des services qui sont proposés également euh, peuvent en bénéficier. Donc on voit bien que c'est un potentiel énorme, euh, qui, d'autre part, peut aussi intéresser une génération euh, qui se retrouve moins spontanément représentée ni intéressée dans des pratiques plus traditionnelles, plus classiques de la politique. Donc, il y a beaucoup de choses. Et euh, en même temps, euh, ça vient euh, compléter des évolutions que l'on retrouve par exemple dans le système scolaire. Le système scolaire, lui aussi, est en train d'évoluer dans ce sens. Or j'ai beaucoup insisté sur l'acquisition des connaissances, sur le rôle de l'éducation. Donc il y a un continuum euh, qui permet de courir beaucoup de champs. Et en ce sens, euh, euh, le numérique, c'est quelque chose de transversal qui impacte un petit peu sur toutes les actions que peuvent mener une ville. Alors la seule chose qu'il faut éviter, enfin l'une des choses, il y en a d'autres encore c'est tout d'abord la fracture numérique, elle existe encore. Nous avons constaté que dans les collèges, à peu près 20% de la population n'utilise pas les services qui sont proposés pour faciliter les démarches administratives, notamment pouvoir bénéficier des aides, il y a la cantine, et que sais-je encore. Quand on regarde l'usage, parfois, dans des évaluations qui sont faites, on se rend compte qu'il est encore très, très restreint, très, très limité, dans son utilisation, que ça repose beaucoup sur des conceptions très utilitaristes, par rapport à des choses immédiates dont on a besoin, et qu'il n'y a pas forcément, spontanément, naturellement, euh, l'idée que ça puisse être une opportunité de pouvoir s'impliquer, de pouvoir euh, devenir un acteur à part entière dans la vie politique, la vie démocratique d'une ville. Et donc... Euh, du coup, il faut à la fois veiller à ce qu'il n'y ait pas de fracture numérique, l'éducation populaire, tout ce qui concourt à faciliter l'accès à ces ménages, en même temps, tout le travail d'appropriation du numérique dans des usages autres que purement professionnels ou purement utilitaires. Ça veut dire qu'il faut trouver des lieux où l'on peut faciliter cette, cette appropriation. Et puis la troisième chose... Le numérique, c'est une autre manière d'accéder à l'information, d'accéder à l'autre, d'accéder à la connaissance, et que celle-ci a besoin de règles, euh, les règles du jeu quand on accède à l'autre, et de soutien pour ce qui est de la connaissance, parce que si on ne maîtrise pas euh, certains éléments, on peut tout simplement être euh, sujet à toutes les formes de manipulation possible, imaginables. Donc au fond, les questions qui interpellent le numérique, sont les mêmes qui interpellent toute forme de citoyenneté dans des formules beaucoup plus classiques. C'est juste peut-être la manière de s'y prendre pour l'aborder, le vecteur qu'on utilise qui, qui change et le potentiel de personnes susceptibles d'être partie prenante par ce que permet le numérique.